Bonjour à tous Moi, c'est Alexandre du Coache-Bouillermont. Je suis en 5e. 5e ou 4 plus exactement. Je vais vous parler de ce livre, le mot d'Abel. C'est Véronique Petit qui a écrit ce roman pour les jeunes. Dans la vie, elle est assistante sociale et ça se sent dans le livre. On voit qu'elle connaît bien les ados. Et on pourrait même croire qu'elle a mis sa personnalité dans un des personnages. En plus, c'est pas n'importe quelle auteur. Elle a gagné le prix Gulli 2018 J'ai 13 ans, 2 mois et 3 jours et je ne connais toujours pas mon mot. C'est une histoire dans laquelle chacun reçoit son mot vers l'âge de 12 ans. Abel est dégoûté de ne pas savoir le sien. Il est jaloux de ses sœurs Lou et Evie qui connaissent déjà leurs mots. Non mais sérieux, je l'ai dit combien de fois le mot mot Je sais pas. Il l'a dit cinq fois, j'ai compté Normal, c'est le mot d'Abel et de 6. Alors, pour que vous ayez envie de lire ce roman, je vais vous lire un extrait. Mais finalement, c'est mieux de vous le montrer. Allez, je vais voir Yes. <laughs> <laughs> <laughs> Et toi, tu serais capable de faire ça Tu serais capable de prendre la défense d'une personne qui s'est fait insulter Le mot d'abord, c'est ça. C'est se poser des questions sur soi, sur les autres, sur ce qu'on est capable de faire ou pas. C'est se demander qui on est, c'est chercher des réponses en soi. C'est se demander si tout est écrit, si on y est libre de ses choix ou pas. J'ai adoré ce livre et toute ma classe aussi. Ce roman, c'est une pépite, une révélation. Quand je l'ai fini, j'étais déçue. J'en voulais plus. pas bah, dire, regardez-les, eux. C'est ça aussi le mot d'Abel. C'est que l'étiquette aux gens, c'est catégoriser les gens au premier regard. C'est mettre les gens dans des cases ou au contraire refuser tout ça. Bref, tout ça pour dire... Le même c'est son mot